L'énergie du soir. Euh, L'énergie du soir, ce que vibrait le groupe aujourd'hui, c'était « je ne me vois que moi », un rapport à l'ego. C'était « je n'arrive pas à construire pour moi ». Et c'était euh, un lien avec l'extérieur qui n'est euh, pas respecté, qui est caché ou alors trop prononcé. De manière générale, le groupe vibre quoi C'est un... <rire> Je ressens puissamment les énergies. Tu es animé d'une volonté. Tu es réellement animé d'une volonté. et C'est ça qui... C'est ça qui est la preuve de, ta, de ton existence. sauf que ton existence, tu veux la cacher. Ton existence, tu, veux, tu ne veux pas la mettre au service des autres, de autre, au service du social. Tu ne veux pas la mettre à contribution parce qu'elle t'est précieuse. Et comme tu mets ton identité dans ta valeur, tu ne veux pas la partager. Parce que si tu te partages, tu meurs. Et c'est ça qui est un frein à la construction, c'est ça qui est un frein à amener la complexité de ton identité, de tes valeurs, de tes qualités, de tes défauts, et de les ramener dans la matière, dans les proposer à travers ta vie quotidienne, à travers ta présence, à travers tes sourires, à travers tes coups de gueule, à travers tes silences. Et tout ça, c'est fait pour te protéger. Tu t'empêches de construire pour te protéger. Tu t'empêches de construire pour respecter ce que tu as promis. Parce que tu es quel quelqu'un, et évidemment je parle à tout le monde, mais je parle en tutoyant de manière générale, tu es quelqu'un qui se respecte et donc veut respecter les autres. Mais ça, ça c'est un voile à « je ne me respecte pas parce que je ne vais pas à l'extérieur. »« Je ne tisse pas la toile de qui je suis dans les règles sociales. » C'est un surplus d'ego. Quelque part, tu veux voir à quel point tu es exceptionnel. Tu veux être le point, blanc, le point noir sur la page blanche, pour qu'on qu te voit bien. Et en même temps, euh, te ramener au sein d'un groupe avec ta valeur avec qui tu es, est un challenge permanent.